Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui dans l'expression, on va faire du JDR. On va avoir des jeux de plateau et de cartes. On va parler des sorties de Games Workshop, Star Wars, Marvel Cruises Protocol et puis le conseil BD à la fin. Allez, c'est parti. Et on commence avec les précommandes qui sont ouvertes chez Chaos Project. Pour le livre de règles de Worth and Glory, Chaos, qui transforme l'essai, puisque après Warhammer Fantasy et avant Age of Sigmar, vous allez pouvoir vous lancer dans le JDR du 41e millénaire, pour un peu plus de 60 euros pour une livraison qui devrait se faire sous le sapin. Le lien est sous la vidéo, et croyez-moi, on va en reparler très bientôt. Bah parce que franchement, c'est très très beau, et moi, ça m'intéresse énormément. Côté jeu de plateau et de cartes, on commence avec Aurora Arkham, les clés écarlates qui est une extension investigateur. Pour 40 euros on va retrouver donc de nouveaux personnages, qui seront au nombre de 6, et on va avoir un ajout multiple de nouvelles cartes joueurs, d'options pour la construction de vos decks, y compris de nouvelles cartes personnalisables euh, qui euh, peuvent être euh, elles-mêmes améliorées selon les goûts. Alors, c'est une grosse trousse à outils, euh, sans doute c'est réservé aux fans du jeu, hein, ceux qui sont vraiment allés euh, en profondeur euh, pour exploiter tous les détails euh, des euh, aventures. Toujours côté extension, on va avoir Katan euh, euh, extension, Ville et chevaliers 5 à 6 joueurs. Alors là, tout est dans le titre, puisqu'il euh, y a un ajout euh, de quelques mécaniques de jeu, mais surtout, on va avoir la possibilité d'agrandir la partie jusqu'à 6 joueurs pour 1 euh, à 2 heures, à partir de 12 ans, et puis ce sera au prix de 18 euros. La sortie de la semaine, euh, ce sera, euh, Bitoku, euh, le voyage euh, du grand esprit. Ici, les joueurs incarnent des esprits qui accomplissent euh, toutes sortes de tâches afin de prouver qu'ils sont dignes euh, d'assumer la fonction de grand esprit de la forêt. Celui-ci est décédé, et il faut le remplacer. Le jeu se déroule en quatre manches qui correspondent aux quatre saisons. Au fur et à mesure que vous gagnez euh, des points de victoire, vous aurez le chemin de l'esprit qui borde le plateau principal qui sourira à vous lors de l'ascension vous pourrez également gagner des points de victoire supplémentaires en accomplissant certains objectifs l'esprit qui avancera le plus loin ben, sera forcément nommé vainqueur et ce sera lui le nouveau grand esprit de la forêt alors c'est très beau c'est très lourd donc Plutôt bien rempli ça pourrait être le jeu de l'hiver votre jeu de l'hiver alors attention parce que c'est précisément en hiver que la partie prend fin c'est à partir de 12 ans 2 heures 1 à 4 joueurs et ce sera au prix éditeur de 60 euros je vous rappelle que euh, si euh, votre magasin est partenaire il y a une offre à moins 50% pour le second jeu acheté chez Asmode, et ce jusqu'au euh, 8 octobre alors bon, on va y retrouver par exemple Lueur, Rex Arcana, Azul, euh, Aurora Arkham Paléo, euh, Marvel Champion un petit clin d'œil à Clément <rire> et j'en passe voilà, donc si votre euh, magasin votre petite échoppe e est partenaire bah, n'hésitez pas, foncez Côté euh, Games Workshop, petite semaine avec euh, la sortie quand même du Battleton des Hutsinj pour 42 euros, qui sera accompagné euh, de ses cartes tactiques euh, et de profil pour 24 euros et euh, d'une euh, très belle boîte d'avant-garde euh, pour 105 euros. C'est très coloré. Alors côté Marvel Crisis Protocol, là on a la sortie de Captain America et de la Torche en version originale, du Baron Strucker et de Armin Zola, et enfin Nick Fury qui est en compagnie euh, des euh, all Commando, euh, un socle, trois figurines, moi j'avais jamais vu ça, pourquoi pas. Côté Star Wars, eh ben ça y est, la collection euh, des euh, Battle Force est complète euh, vous avez la sortie de la 501ème euh, Légion et puis euh, l'invasion euh, séparatiste euh, qui seront euh, disponibles donc à partir de euh, vendredi, donc au moment où vous regardez euh, cette vidéo. Au niveau du contenu, euh, pour euh, la République, on a Anakin avec euh, trois euh, euh, sections de soldats euh, ARC, deux euh, sections de phase 2 et 1 euh, TLTT. Superbe boîte, franchement, plutôt sympa. Et puis la lourde, <rire> beaucoup plus lourde d'ailleurs, boîte des séparatistes qui, elle, va contenir Grievous, 4 battles de B1, une de Maniagard, deux de Droid de casse et puis surtout eh ben, le char séparatiste, ce qui explique un peu le surpoids qu'a pris cette version. Voilà, c'est complet, hein. vous avez euh, les rebelles, vous avez l'Empire, euh, vous avez euh, les séparatistes euh, et, euh, et la République, donc maintenant il n'y a plus d'excuses pour se lancer euh, dans Star Wars, d'autant plus qu'on a appris que la première boîte, hein, celle avec Dark Vador et euh, Luke Skywalker, allait être rééditée, va être en réassort, donc là aussi, essayez de vous rapprocher de votre magasin, et puis ben pour obtenir un exemplaire. Vous en avez pris euh, désormais euh, l'habitude. On termine cet expresso avec un petit euh, conseil BD. Et euh, la euh, très belle sortie hein, de... Hop, je vais le mettre là, ici, là, voilà. De Sanseya, les chevaliers du Zodiac, Time Odyssey. Donc ici, on est sur la version euh, collector 1 sur 5. Ce sera donc sur 5 tomes. C'est dessiné par euh, Jérôme euh, Alquier euh, et Arnaud euh, Dolaine. Alors, du coup, on est un petit peu dans le même profil que ce qu'on avait vu avec Goldorak, hein, puisque ce sont des Français euh, qui euh, rebootent euh, le sujet. Le tout, euh, en fonction de la crémerie est accompagné d'un très beau ex-libriste. Là, on est sur une version collector hein, euh, à euh, une 35 euros, un peu moins de 35 euros. Regardez-moi cette couverture, elle est de toute beauté. Elle est toute beauté <rire> avec, euh, avec, bien entendu, qui Hein, le, le, le plus grand des chevaliers de bronze donc il y a 5 tomes vu qu'il y a cinq protagonistes chez euh, les chevaliers de bronze euh, bon voilà je, je vous montre très rapidement c'est juste euh, c'est juste merveilleux c'est fantastique euh, je ne l'ai pas encore lu donc je vais pas trop m'avancer mais je pense que voilà on va avoir une french touch euh, dans la BD cette version euh, collector euh, elle est agrémentée de tout un ensemble de euh, parties book avec euh, les armures euh, avec euh, toute l'explication euh, du projet en fait euh, Donc c'est vraiment une très très belle, très très belle version Et on a même sur, le fin, sur la fin, on a une side story La légende de, de l'enfant phénix On a un petit bout euh, d'histoire, une histoire exclusive Que vous ne retrouverez pas euh, dans euh, la BD dite euh, classique Donc voilà, ce collector si vous arrivez à mettre la main dessus il y en a encore quelques-uns qui euh, gravitent sur le marché. C'est euh, chez Cana. Voilà, j'en ai terminé pour euh, cet expresso. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le code Pierrot chez euh, mon partenaire jeux et trollerie. Ça vous permettra d'obtenir 5% sur votre panier et 5% supplémentaires qui seront capitalisés en points. Je vous rappelle que ces points il n'y a pas de limite d'utilisation dans le temps, contrairement à certains concurrents, et que sur le site nativement vous avez déjà moins 10%. Donc n'hésitez pas, ils sont fiables et j'ai un regard sur la préparation des commandes. Il me reste à vous souhaiter un bon vendredi si vous me regardez très tôt, comme c'est la plupart des cas, des gens qui suivent l'expresso et qui le regardent donc à partir de 7h du matin. Et puis sinon, à vous souhaiter un bon week-end si vous regardez un peu plus tardivement cette version. A très bientôt, bon week-end et à la semaine prochaine